Chers camarades bonjour. Vous aimez les boissons énergétiques comme le Red Bull ou autres vous connaissez des personnes qui en consomment Écoutez ceci. Les boissons énergisantes populaires qui sont liées à des maladies cardiovasculaires comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, AVC. Sa vente était interdite en France, en Uruguay, au Danemark et en Norvège, selon le docteur Mercola. Les boissons énergisantes sont principalement composées de sucres comme le saccharose, le glucose et le glucuronolactone. Mise en garde de ces boissons Tout le monde devrait éviter ces boissons, surtout les enfants et les situations suivantes. Période d'anxiété ou de stress Femmes enceintes ou allaitantes Personne souffrant d'hypertension, personne sensible à la caféine et susceptible de développer des maladies cardiovasculaires, syndrome de fatigue chronique, trouble de la coagulation sanguine. La Red Bull contient des édulcorants et autres produits toxiques. Cette boisson énergisante contient de l'aspartame, édulcorant artificiel, qui a des effets cancérogènes et allergènes, ainsi que des effets néfastes sur le métabolisme et le développement du fœtus. De nombreux pays ont interdit la vente de cette boisson énergisante. Une ado meurt à cause d'une trop forte consommation de Red Bull l'été 2014, Lana Aman est partie en vacances avec des amis et leurs parents au Mexique. Tout allait pour le mieux. Personne ne s'attendait à ce que les vacances prennent un tournant aussi dramatique. Un jour, alors que Lana était allongée sur la plage, son cœur s'est soudainement arrêté de battre. Tous les efforts de réanimation et les premiers secours ont été vains. L'adolescente est morte le soir même. Lana était littéralement accro au Red Bull. Chris raconte que la mort tragique de sa fille pourrait arriver à n'importe qui, n'importe où. Elle espère que son histoire pourra empêcher qu'une telle tragédie se reproduise à l'avenir. Un père de famille de Cedar Town, états unis poursuit les fabricants de la boisson énergisante Monster Energy, qu'il juge responsable de la mort de son fils en 2015. Dustin Wood, 19 ans, était décédé d'un arrêt cardiaque sur un terrain de basketball après avoir consommé plus de 2 litres du produit incriminé. Soit une quantité de caféine équivalente à celle contenue dans 14 canettes de Coca-Cola. Or, d'après la plainte déposée devant la justice américaine, c'est bien une surdose de caféine qui serait à l'origine de l'arythmie cardiaque à l'origine de la mort de Dustin Wood. Après « avoir bu sa dernière canette », le jeune homme s'était écroulé en pleine partie de basketball et avait immédiatement été conduit à l'hôpital où il est mort. Un adolescent décède après avoir bu un café et deux boissons énergisantes. Danger Après avoir consommé plusieurs boissons à base de caféine trop rapidement, un adolescent de 16 ans s'est effondré au milieu de sa classe. En Caroline du Sud le jeune homme est décédé d'une arythmie cardiaque. Après autopsie et enquête, les autorités de Caroline du Sud ont déduit « événement cardiaque induit par la caféine provoquant une arythmie probable ». À 26 ans, une mère de famille devient aveugle après avoir bu 7 litres de boisson énergisante. Voici la quantité hallucinante de boissons énergisantes que Lena Lupari, une mère de famille irlandaise, avalait chaque jour. Ignorant les méfaits sur la santé d'une consommation excessive de ce breuvage. La jeune femme de 26 ans a fini par perdre la vue à cause de son addiction aux boissons énergisantes. Ce n'est pas la première fois qu'une boisson énergisante de ce type est citée devant la justice pour des problèmes de santé divers voire des décès suspects. Mise en garde tout le monde devrait éviter cette boisson surtout les enfants. Cette vidéo touche à sa fin. Prenez soin de vous.